L'agenda 2030, un agenda pour la jeunesse. Oui, parce que la jeunesse en est sans doute le principal bénéficiaire. Mais l'agenda 2030 est aussi et surtout un agenda par la jeunesse. Pourquoi Parce que la jeunesse en est déjà actrice. La jeunesse en France, par exemple, euh, est engagée et déjà mobilisée, notamment via l'associatif. Un jeune sur cinq en France aujourd'hui est engagé dans une association, pas nécessairement environnementale mais dans un, un engagement pour l'intérêt général et dans la collaboration. Malgré cette sous-représentativité des ONG de l'environnement, pour l'environnement, euh, 30% environ des jeunes ont une idée précise du développement durable. Pourtant, plus de la moitié a eu accès à ce terme. Pourquoi seulement une partie, une, une partie mineure, comprend, conçoit les ODD comme un outil, peut-être, comme un moyen d'action, euh, pourquoi pas. On peut se questionner sur la pertinence des moyens de véhiculer l'information, sur l'accès à cette information, à qui on parle, comment on en parle, euh, est-ce qu'il faut renouveler ce langage pour pouvoir parler à la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse euh, souhaite s'emparer des ODD. Pour ça, elle doit y avoir accès, elle doit la comprendre, elle doit en parler. Et qu'est-ce qu'elle entend par les ODD Qu'est-ce qu'elle espère des ODD D'abord, une compréhension transversale de ces enjeux, euh, une compréhension des enjeux contemporains, vus comme un ensemble. Comment euh, En mobilisant l'ensemble des acteurs de la société civile, euh, les acteurs étatiques, euh, les acteurs locaux, les acteurs lo euh, globaux, Comment on ira tous ensemble vers l'atteinte de ces objectifs, qui sont aujourd'hui une feuille de route internationale On en a conscience, donc pour nous, l'enjeu principal des ODD, c'est de les rendre concrets, de passer à l'action. Malgré une appropriation encore lacunaire des ODD de la part de la jeunesse, la jeunesse est déjà à l'action. Parfois, les projets, les initiatives engagées ne répondent pas euh, à proprement parler, à des ODD, parce qu'ils n'ont pas été catalogués comme tels, mais pourtant euh, répondent déjà à ces enjeux, parfois à l'un d'entre eux, parfois à plusieurs d'entre eux, et ont déjà pour objectif euh, de tous les lier. Euh, c'est une, une des portes d'entrée, euh, c'est l'éducation pour la jeunesse, c'est aussi euh, le changement climatique, euh, un sujet qui, dont on parle beaucoup, dont on parle de plus en plus. Euh, et pour nous, c'est une porte d'entrée pour voir les choses de manière systémique. Euh, une fois qu'on a accès à l'information, on en fait quelque chose de performatif, on en fait quelque chose de mobilisateur, et on essaye euh, systématiquement de passer de la sensibilisation à la mobilisation. Donc on prend cette info, on, on l'absorbe nous-mêmes, on monte en capacité pour être euh, apte à transmettre cette information à d'autres jeunes, mais aussi à leur faire prendre action. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on ne se contente pas euh, d'une formation de la part euh, d'un enseignant pour un apprenant, mais euh, on va tenter d'échanger ces rôles, de rendre ces moments interactifs, participatifs, pour que la personne puisse se l'approprier. Euh, un exemple euh, de l'association Climates, euh, c'est le projet Cop in my city. Euh, ça vise à organiser des simulations de négociations internationales sur le climat, un sujet plutôt opaque et qu'on rend accessible. Comment Certes, en, en divulguant de l'information, en vulgarisant les informations, qu'est-ce que c'est Comment y prendre part euh, Comment les négociations climat englobent l'ensemble des ODD euh, Mais on passe aussi à un moment participatif, interactif, euh, d'une simulation, d'un jeu de rôle, euh, C'est une méthode qui peut être euh, aussi exportée pour, euh, pour discuter, pour engager le débat sur des thématiques aussi complexes. Et ensuite, il euh, y a une troisième phase de mobilisation qui fait vraiment le pont entre les premiers moments qu'on a partagés euh, d'apprenants à enseignants et euh, ce moment où on devient tous acteurs et actrices du changement. Cette mobilisation, elle se fait au niveau local. Donc, à travers un seul et même projet, on est passé du global les négociations climatiques euh, au local. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous Comment Avec qui On est passé aussi de euh, diplomatie internationale à euh, de la politique publique locale. On est acteur participant à la vie de la cité euh, et ça participe, ça contribue à notre épanouissement en tant que jeune, en tant qu'acteur, à proprement parler, de la société à laquelle on prend part. Qu'est-ce que veut dire cet engagement Qu'est-ce qu'on fait de cet engagement en tant que jeune On est moteur dans l'engagement pour une transition individuelle, une transition écologique qui se fasse certes au niveau global, certes au niveau régional, mais aussi au niveau individuel. On change nos modes de vie et on engage notre entourage à changer son mode de vie avec nous, via l'engagement associatif, mais aussi en animant le débat social. Il y a le débat politique, il y a le débat euh, euh, des acteurs de la société civile et il y a le débat euh, de la jeunesse euh, avec toutes les personnes qu'elle côtoie, avec nos familles, comment on change à toute petite échelle euh, les choses et comment on connecte ces, ces changements avec l'échelle globale. L'individuel et le collectif, euh, une manière de les réunir, c'est peut-être de se servir des ODD. Pour la jeunesse, euh, les ODD peuvent représenter trois avantages majeurs. Le premier, ce serait de les considérer comme une feuille de route. Comment, à partir des ODD, euh, on crée un cadre qui nous permet d'évaluer, de, de cataloguer et de connecter nos initiatives entre elles Est-ce que ce projet répond à l'ODD 4 sur la jeunesse euh, Est-ce qu'il répond à l'ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique euh, Peut-être aux deux en même temps euh, et souvent aux deux en même temps, et aux trois, aux quatre, comment on va créer à partir de cette feuille de route. C'est un premier avantage. Le deuxième, c'est euh, potentiellement les ODD comme un outil de plaidoyer. De plaidoyer, pourquoi Parce que pour la première fois, en plus de souhaiter atteindre des objectifs communs euh, par tous les États au niveau onusien, on a axé ces objectifs sur la durabilité sur la soutenabilité de ces initiatives qu'on va mener ensemble. Donc comment la jeunesse potentiellement s'en empare pour accélérer les choses, pour les faire aller plus loin, plus vite et ensemble. Un troisième axe, un troisième avantage, est aussi pour nous euh, la légitimation que ça peut nous apporter. Comment la jeunesse, à travers les ODD, en s'en emparant, peut devenir un acteur plus légitime aux yeux des autres acteurs de la société, étatiques et non étatiques. Euh, C'est un problème qui est rencontré euh, très largement par la jeunesse, ici et ailleurs. Euh, comment on se rend crédible euh, aux yeux des initiatives euh, politiques, aux yeux des initiatives sociales euh, Et en fait, on en a fait un challenge. On essaye de renouveler les manières d'aborder les sujets, les manières de créer des partenariats, de collaborer parce que souvent, euh, on est face à un manque de considération euh, de la jeunesse en tant qu'acteur et des initiatives portées par la jeunesse. Par exemple, si on regarde le cadre posé par les ODD, il n'y a pas d'ODD sur la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la jeunesse est mise de côté dans le cadre international qui est fixé ou est-ce qu'elle est considérée comme un acteur à part entière qui donc se doit d'évaluer et de mettre en œuvre tous ces ODD Oui. Euh, mais dans ce cas, euh, quelle écoute Quelle écoute et quelle réception euh, de nos projets, de nos initiatives En fait, la jeunesse est déjà détentrice d'un savoir, euh, détentrice de méthodes euh, qu'elle met en œuvre pour implémenter ses ODD, même sans forcément les cataloguer comme euh, projet ODD. Euh, donc, c'est des informations et des projets qui sont plutôt informels, qui sont plutôt bottom-up, euh, mais pourquoi Parce qu'ils répondent à un manque. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas encore ou vraiment pas assez de développement durable, de changement climatique, de biodiversité dans nos écoles, mais aussi dans la rue, mais aussi dans le débat politique. Nous, on a développé ces outils-là, les manières de passer de la sensibilisation à la mobilisation, mais on n'est pas forcément entendu Et ces outils ne sont pas forcément encore reconnus. Donc il faut un changement de perception euh, de la jeunesse, euh, peut-être aussi... Euh, par la jeunesse, comment nous on se considère, comment nous on se met en avant, comment on va chercher ces initiatives et comment on s'inclut dans le processus de décision. C'est la clé pour la jeunesse, c'est d'être à la table des négociations, d'être à la table des décisions, euh, faire entendre nos voix. Et nos voix, elles sont déjà connectées, elles sont déjà internationales, elles sont déjà transversales. On sait quoi dire tous ensemble. On ne fait pas de débat, il n'y a pas de problème autour des solutions qu'on veut porter ensemble parce que l'orientation c'est la même. On est né euh, notre génération dans un contexte euh, plus ou moins stable politiquement, mais où on avait déjà fixé des objectifs potentiellement communs ou des problèmes potentiellement communs dans un monde qu'on disait déjà globalisé, mondialisé. Donc, on se l'est approprié déjà. On est connecté aux négociations euh, sur le climat. Il y a une, des observateurs qui se sont réunis dans un groupe jeunesse. On est présent, on porte nos voix. Et au niveau local aussi. Comment inclure la jeunesse dans le processus décisionnel en valorisant, en revalorisant l'engagement de la jeunesse, en changeant notre perception de la jeunesse, en la rendant légitime, crédible, pour discuter, créer, innover. Ces changements de perception, cette inclusion, doit nous mener vers un cadre qui soit cohérent, qui englobe l'ensemble des ODD, l'ensemble de ses acteurs. Pour la jeunesse, les ODD, c'est une évidence, c'est quelque chose avec laquelle on est né, même si elle n'existait pas encore et même si elle sera atteinte un jour. La jeunesse est l'acteur qui va, qui va la faire durer, qui va la réaliser euh, d'ici 2030 et bien après. C'est une évidence et c'est pour ça que l'agenda 2030 doit être un agenda pour la jeunesse, mais aussi et surtout un agenda par la jeunesse.